Mardi 21 octobre 2014, c'est la fin de mes 10 ans comme Président de la Commission Européenne. Bref, c'est l'heure du bilan. Dur de faire la liste de toutes les choses que j'ai pu faire. Il y en a tellement. Il y a par exemple... Euh, ou... Ou enfin... Euh, bon peu importe. Mon premier fait d'armes pour me faire connaître, ça a été de soutenir Bush pour la guerre en Irak. Soutenir les puissants, c'est ma passion. Alors pendant 10 ans, je n'ai fait que ça. Les fabricants automobiles, les géants de l'agroalimentaire, les vendeurs de tabac, les multinationales de l'énergie. Là, du coup, la liste est vraiment longue. Si les citoyens n'ont pas bien compris mon utilité, les multinationales et les chefs d'État, eux, me disent merci. Bref, j'ai fait passer l'intérêt du big business pour l'intérêt général. Ensuite, j'ai réussi à montrer mon sens de l'anticipation pour la crise des subprimes. Et ma réponse au monde bancaire a été à la hauteur. Pendant dix ans, je me suis fait un nombre incalculable d'amis. Je t'aime, moi non plus et puis par-dessus tout, j'ai montré un attachement sans faille à la démocratie. Vous êtes les champions des abonnés absents. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Bref, disons, ans, je crois que ça a été bien suffisant. J'ai bien le droit de gagner plein d'argent en travaillant pour un des groupes que j'ai aidé, non À quoi ça sert autrement Bref, je me suis bien moqué de vous.